parce que tu prends le contrôle de ce moment Saint Esprit je t'adore je te donne ma vie je t'aime Saint esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime dans Adonai, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore, je Consolateur, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime Papa Yahweh, je t'adore, je te donne ma vie je t'ai tant, Adonai, je t'adore t'adore je te donne ma vie je t'aime tant Papa Yahweh je t'adore je te Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, comment ne pas t'adorer? Toi qui es la relation entre moi et le Père, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te donner toute ma vie pour que tu la conduises? Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Hier, je t'aime. je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Ton... Oh Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je me remets entre tes mains entièrement. Saint-Esprit, je prie que tu me guides toi-même. Parce que si tu n'es pas là, je ne saurais pas quoi faire. Saint-Esprit, je remets ma vie entre tes mains. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi ce soir. Et je prie que tu prennes le contrôle de cette plateforme. Alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Et fais que ce soir mon adoration monte au Père et que le, mon Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mon rocher, agrée ce moment d'adoration ce soir. Qu'il agrée ce moment d'adoration ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle. Alléluia. À toi la gloire au ressuscité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 L'agneau, Hallelujah. honora. L'agneau, l'agneau de Dieu, honora. L'agneau, puissant saint. L'agneau, puissant saint. L'agneau, l'agneau de Dieu, puissance, l'agneau, l'agneau de Dieu, puissance, l'agneau, honneur à l'agneau, honneur l'agneau. Shalom Adorateur et Adoratrice Shalom Enfant de Dieu Shalom Adoratrice du Très Haut Shalom Adorateur du Très Haut Ce soir, le Saint-Esprit me fait la grâce de conduire ce moment guidé par lui-même C'est pourquoi je suis heureuse d'adorer mon papa Yahweh, quelles que soient les circonstances Je suis heureuse d'adorer mon papa Depuis quelque temps, la seule chose que l'Éternel me met à cœur C'est de l'adorer tout simplement chaque fois que je dois diriger ce moment par la grâce de Dieu, c'est toujours l'adoration uniquement que l'éternel met à mon cœur, pas autre chose. C'est comme s'il n'y a aucun autre sujet à présenter devant l'éternel. Tout ce que nous, le Seigneur me demande de faire, c'est de l'adorer, comme si le temps de l'adorer arrivait. Et je crois que si l'éternel euh, met dans mon cœur, qu'on doit continuer de l'adorer, uniquement l'adorer, c'est que c'est ce qu'il veut en ce moment. C'est que son temps est arrivé, le moment pour nous d'adorer simplement l'Éternel et de croire que tout ce que Dieu doit faire, il a déjà tout accompli. Bien-aimé, je suis convaincue que le moment est là, le moment est propice uniquement pour adorer, adorer et encore adorer l'Éternel. Et je me souviens encore ce que j'avais dit une fois ici sur cette plateforme où euh, il y a quelques temps de cela, il y a quelques semaines, je suis allée à l'ouest du pays. Et je suis allé visiter une source. Bien aimé, ce souvenir est encore très présent dans mon esprit. Euh, Dieu s'est révélé à moi ce jour-là comme la source d'eau vive. Il s'est révélé à moi comme la source d'eau vive. Et j'ai compris l'intérêt de nous accrocher chaque fois à cette source, de nous approcher, d'aller boire de cette ou de son eau d'aller nous rafraîchir à, à, à la source d'eau vive d'aller nous abreuver au milieu de ces rochers et bien mais j'ai vécu cette expérience qui était une expérience physique mais à partir de cette expérience l'Éternel m'a parlé et m'a montré comment il est important et pourquoi quand il dit je suis la source d'eau vive j'ai compris ce que cela signifie j'ai compris la quiétude qu'il y a en s'approchant de l'Éternel j'ai compris la tranquillité qu'il y a la paix la joie oh j'ai compris la sérénité la tranquillité que nous avons dans la maison de l'Éternel. La tranquillité que nous avons lorsque nous nous approchons de l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Alléluia, bien-aimés, restons accroché à cette source. Et aujourd'hui, encore une fois, ce que Dieu me met à cœur, c'est de simplement l'adorer. C'est de simplement l'adorer, de continuer de nous abreuver à sa source. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Éternel, mon Dieu, pour ta source qui nous remplit, qui nous bénit. Merci, Éternel, mon Dieu, parce que tu es la source d'eau vive, tu es la source de ma vie, tu es la source de notre vie. Seigneur, nous venons nous abreuver à ta source. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que lorsque nous sommes abreuvés à ta source, nous n'avons plus soif. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu es la véritable eau. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a personne qui peut nous abreuver. Que ton nom soit élevé, ô éternel. Louange à toi, Seigneur. Nous voulons boire de ton eau. Nous voulons boire de ton eau à chaque instant. Et c'est par l'adoration, Seigneur mon Dieu, que nous sommes encore plus proches de toi. Honneur à toi, ô Seigneur.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 les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureuse heureuse quand je t'écoute et que cette parole qui dit lumière soit et la lumière refuse baisse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit c'est ici le chemin du salut et me dit c'est ici le chemin du salut heureuse quand je t'écoute papa et que cette parole qui dit « Lumière reçoit » et la lumière fut, s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit « C'est ici le chemin du salut. » Seigneur, tu t'es révélé à moi comme le consolateur. Je veux t'adorer, Seigneur, mon consolateur. Seigneur, tu t'es révélé à moi comme celui qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Ô oh, Dieu créateur, Dieu de ma lumière, c'est toi que je veux adorer ce soir. Oh merci Seigneur, parce que tu t'es révélé à moi comme le Dieu que nous devons adorer. Tu t'es révélé à moi comme la source d'eau vive, ô oh, Père. Je veux t'adorer, je veux te magnifier. Heureuse quand je te parle et que de ma poussière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 Hier, tu as parlé à ta fille, Catherine Guessin. Seigneur, tu as parlé à ta fille et tu as touché mon cœur. Je crois que tu as touché aussi le cœur d'autres personnes. Seigneur, mon Dieu, nous avons pris rendez-vous avec toi pour t'adorer. Et tu as gré notre adoration. Oh, Seigneur, mon Dieu, hier, tu nous as amenés à réaliser combien c'était important pour toi que nous t'adorions. Seigneur, je veux t'adorer. Je m'engage à continuer à t'adorer, quelles que soient les circonstances. Heureuse quand je te parle et que...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 Et du Dieu trois fois saint, à qui jouit du ciel, et du Dieu trois fois saint. Seigneur mon Dieu, tes enfants sur cette plateforme, tes adorateurs et tes adoratrices jouissent du ciel, et de toi le Dieu trois fois saint. Seigneur mon Dieu, que peut-nous ôter l'enfer Que peut-nous donner la terre, tout ce que nous avons c'est de toi que nous l'avons. Tout ce que nous aurons, c'est ce que tu as prévu que nous aurons, Père. Seigneur, mon Dieu, nul ne peut se comparer à toi. Seigneur, mon Dieu, nul ne peut se mettre au travers de ton chemin. Oh Seigneur, mon Dieu, quand tu nous conduis vers notre destinée. Que ton nom soit glorifié, oh Père. Que ton nom soit élevé, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Mon cœur veut te chanter. Mon âme veut te chanter. Alléluia. En de tels moments. J'aime te louer, j'aime t'adorer, ô oh Seigneur. En de tels moments, j'aime te louer, j'aime t'adorer, ô oh Seigneur. Seigneur, en ce moment, depuis quelques jours, mon corps réagit maintenant. Mon corps réagit à tout ce que j'ai traversé. Oh, éternel, mon Dieu, c'est vrai, il y a le traitement des médecins en cours, mais je sais que tu es le Dieu qui guérit. En de tels moments, Seigneur, j'aime te louer. J'aime t'adorer parce que je reconnais qu'il n'y a que toi. En de tels moments, j'aime te louer. J'aime t'adorer. Oh, Seigneur, en de tels moments, J'aime te louer, j'aime t'adorer, ô oh Seigneur. Et je dis, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, Seigneur. Et redis, je... t'aime, oh seigneur et je dis je t'aime seigneur et je dis je t'aime seigneur je redis je t'aime oh seigneur jésus je T'aimes t'aime au oh Seigneur. Bien aimé, dis à l'Éternel, je t'aime Seigneur. Quelle que soit la situation que tu traverses, dis maintenant à l'Éternel, je t'aime Seigneur. Je t'aime Yahweh. Je t'aime Lion de la tribu de Juda. Oh, je t'aime Dieu sacré des Hébreux. Je t'aime Elohim. Je t'aime Elishama. En de tels moments, j'aime te louer, j'aime t'adorer,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 Et redis, je t'aime, ô oh, Seigneur Jésus, je t'aime, ô oh Seigneur, et je dis, je t'aime Yahweh, et je dis, je t'aime Jésus, je redis, je t'aime. Oh, oh Seigneur Jésus, je t'aime oh Seigneur, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, oh Yahweh. Seigneur, tes enfants rassemblés ce soir, t'aiment. Nous t'aimons, Papa Yahweh. Nous t'aimons, oh, Jéhovah. Nous t'aimons, Yahweh. Oh Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, je, je redis, mon âme dit ce soir, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous donnes le privilège de t'aimer et de te dire que nous t'aimons. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Oh Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux t'adorons et nous t'aimons. Oh Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous t'adorons, nous t'aimons. Alléluia. Seigneur mon Dieu, que tes œuvres retentissent. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne éternel, Seigneur, nous t'aimons. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire ce soir que nous t'aimons. Ô oh Père, quelles que soient nos iniquités, quelles que soient nos manquements, Seigneur, notre cœur t'aime, notre âme t'aime, Père. C'est vrai que nous ne pourrons jamais t'aimer, Seigneur mon Dieu, comme toi tu nous aimes. Mais Père éternel, c'est une grâce. Et ce soir, j'ai envie de crier, Seigneur mon Dieu, au monde entier, combien je t'aime. J'ai envie de crier combien je t'aime. Et je crois, Seigneur, que tes enfants veulent te dire ce soir, Papa, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Alléluia. Oh, que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Oh, béni sois-tu, oh lion de la tribu de Judas. Jéhovah et Jéhovah.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 tu es l'éternel qui nous consort. Tu es l'éternel qui nous restaure. Tu es l'éternel des armées. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. À qui irions-nous, Seigneur? Seigneur mon Dieu, à qui rions-nous, comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'exalter Comment ne pas te magnifier Comment ne pas te célébrer Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es l'éternel qui me console. Tu es l'éternel qui me restaure. Tu es l'éternel désarmé. Tu es l'éternel trois fois saint. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Seigneur, par toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Bien-aimé, viens à la rencontre de ton papa ce soir. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est élevé. Dis-lui, Seigneur, dis-lui, Seigneur, je ne peux pas rester sans t'adorer. Oh, et ne reste pas distrait. Ne reste pas distraite. Adore ton Dieu de tout ton cœur à l'instant. Adore ton Dieu. Oh, regarde à ton papa maintenant et parle-lui directement.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 Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Ô oh Seigneur, Jésus, nous te glorifions et nous t'exaltons. Jésus, nous te glorifions et nous t'exaltons. Ré que des que des Jésus, nous te glorifions. Et nous et nous t'exaltons. Oh Seigneur, nous te glorifions ce soir. Nous t'exaltons ce soir. Jésus, nous te glorifions ce soir. Et nous t'exaltons. Nous contemplons ta sainteté. Jésus, nous te glorifions et nous t'exaltons ré que des à chers qu'à l'ordre ricaba chez que te conta ori caba chez et contelord de que de conta jésus nous te glorifions et nous t'exaltons nous contemplons yahweh ta sainteté jésus nous te glorifions et nous t'exaltons. Nous contemplons ta sainteté. Jésus, nous te glorifions. Et nous t'exaltons. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer?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 Oh Jésus, comment ne pas te célébrer, Yahweh Seigneur, tu sais pourquoi tu fais toutes choses. Seigneur, en toutes circonstances, quelle que soit la situation, comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'élever Tu es le Dieu dont le plan est parfait. Comment ne pas t'adorer, Seigneur Comment ne pas t'adorer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 Oh Yahweh Ton nom est le nom qui délivre Yahweh Ton nom est le nom qui bénit Jésus Oh, comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh Comment ne pas te magnifier oh. Comment ne pas te louer Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh ah. Ton nom est le nom qui console Jésus. Ton nom est le nom qui bénit Jésus. Ah oh, Seigneur. Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Seigneur, oh Yahweh, oh qui est moches, qui est maché, qu est content. Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh. Comment ne pas t'élever, oh, comment ne pas t'élever, Comment ne pas t'élever, oh, Jésus. Comment ne pas te glorifier, comment ne pas te glorifier, Comment ne pas te glorifier, oh, Yahweh. Comment ne pas t'exalter Comment ne pas t'exalter Comment ne pas t'exalter Oh Yahweh Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Seigneur, c'est pourquoi tes enfants sont rassemblés à tes pieds ce soir. Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh, Seigneur, tes enfants sont là ce soir pour reconnaître que, Seigneur, nous vivons pour t'adorer. Seigneur, nous vivons pour t'adorer. Oh, nous ne devons pas regarder autour de nous les circonstances, les situations. Oh, que ces situations soient tristes ou pas. Père, nous sommes là ce soir pour te dire, comment ne pas t'adorer, Jésus. Parce que, Seigneur, quelle que soit la situation, tu demeures sur ton trône. Quelle que soit la situation Tu demeures sur ton trône, tu es élevé Oh Père, tu es adoré au siècle des siècles Tu es élevé au siècle des siècles Tu es le lion de la tribu de Judas Tu es le Dieu qui consomme Tu es le Dieu qui vivifie Tu es le Dieu qui élève Tu es le Dieu qui restaure Tu es le Dieu qui dit et la chose arrive Tu es le Dieu qui règne au siècle des siècles Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer, oh Yahweh. J'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi. Gloire à toi, oh Jésus, oui, gloire à toi. Gloire à toi, Yahweh, gloire à toi, oh Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Seigneur, quand tout le monde nous abandonne, toi tu es là. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Quand nous n'avons plus de force, Seigneur mon Dieu, quand nous n'avons plus de force, quand les forces nous abandonnent, quand tout le monde nous abandonne, Seigneur, il n'y a que toi. Oh Seigneur, il n'y a que toi Yahweh, il n'y a que toi, il n'y a que toi Jésus, il n'y a que toi, j'espère en toi Yahweh, j'espère en toi, j'espère en toi Seigneur, j'espère en toi, ma vie est entre tes mains père. Mon futur en tes mains, mon avenir entre tes mains. Ma destinée en tes mains, Seigneur, mon Dieu. Où irai-je? À qui irai-je, Seigneur? Seigneur, je ne peux pas me confier à des êtres humains. Je me confie en toi. Seigneur, je me confie en toi. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi, Seigneur. Je suis limité. Les êtres humains sont limités, Seigneur. Quelles que soient les bonnes volontés autour de moi, Seigneur, mon Dieu, nous sommes humainement limités. Mais toi, tu es le Dieu d'éternité en éternité. Toi, tu es le Dieu qui n'a pas de fin. Toi, tu es le Dieu qui dit « la chose arrive ». Toi, tu es le Dieu qui détient nos vies en tes mains. J'espère en toi, Yahweh. J'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi. Oh Seigneur, je te loue. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te magnifie, Père. Alléluia. Seigneur mon Dieu, quoi qu'il advienne, je dis Alléluia, parce que tu es le Dieu des dieux, parce que tu es l'éternel des armées, parce que tu es le Dieu dont le plan est parfait pour ma vie, Père. Tout ce que tu permets, Père, c'est pour mon bien. C'est ce que ta parole me dit et je crois que ta parole est vérité. Alléluia, gloire à toi, ô oh Père. Tu as dominé la mort et l'enfer. Ô oh Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Bien-aimé, dis-lui directement, tu as dominé la mort et l'enfer. Ô oh Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu as dominé, tu as dominé la mort et l'enfer. Ô oh Seigneur Jésus. Tu es plus que vainqueur. Seigneur mon Dieu, quand mon âme s'attriste, mon âme voit le deuil. Mais Seigneur, toi tu as dominé le deuil. Toi tu as dominé la mort. Toi Seigneur, tu as dominé l'enfer. Tu as dominé la mort et l'enfer. Oh Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Nous te louons Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Seigneur, tout ce que tu décides, c'est parce que c'est bon pour nous que tu le fais. Je crois en toi, Seigneur. Tu as dominé la mort et l'enfer. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Seigneur mon Dieu. Les hommes ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Les hommes ont essayé. Il y en a qui se sont peut-être tapés la poitrine pour dire « Oh, on a réussi !» Mais Seigneur, c'est toi qui as dominé. C'est toi, Seigneur mon Dieu, que nous devons célébrer. Tu as dominé la mort et l'enfer. Oh Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus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 nous t'adorons, ô roi des rois. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Bien-aimé, adorateur, adoratrice, dis à l'éternel, je m'abandonne à toi. Adore l'éternel, quoi qu'il advienne. Adore l'éternel, quoi qu'il arrive. Et dis à l'éternel, nous t'adorons, ô roi de gloire. Nous te louons, Jésus.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 la mort et l'enfer. Ô oh Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Seigneur, aucune circonstance malheureuse ne te fait bouger de ton trône. Tu es éternellement Dieu. Oh, tu es le lion de la tribu de Judas. Tu es le Dieu des dieux. Oh, ta majesté est élevée au-dessus des cieux. Nous te louons, ô oh Père, et nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te louons Oh Jésus, nous t'adorons, ô oh roi des rois, ô oh Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Seigneur, tu es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 « Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. » Oh, bien-aimé, pendant que je chante ce cantique, je me souviens le message que le l'éternel a donné hier à Cathy. Nous ne sommes pas en train d'adorer Dieu à cause des miracles. Nous adorons Dieu, notre Dieu, parce qu'il est Dieu tout simplement. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le maître de l'univers et parce que c'est notre papa que nous aimons. La parole de Dieu dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés, nous ne poursuivons pas les miracles, ils nous accompagnent. C'est au miracle de te poursuivre à partir de cet instant. Ne N'arrête pas d'adorer ton Dieu. Moi, ce que l'Éternel me met à cœur depuis plusieurs semaines, c'est que le moment est venu de ne faire que l'adorer. Et c'est pourquoi, chaque fois que je dois intervenir, tout ce que je sais, c'est que je dois adorer Dieu. Et je dis, Saint-Esprit, aide-moi à adorer papa. Mets dans mon cœur les cantiques Mets dans mon cœur les paroles Pour adorer papa bien-aimé Le Seigneur Il est plus précieux que l'argent Les miracles que nous demandons Le Seigneur au-dessus de ces miracles Seigneur Tu es Plus précieux Que l'argent Seigneur Tu es Plus précieux Que l'or Seigneur « Tu es plus beau que le diamant, rien ne peut se comparer à toi. » Bien-aimé, c'est un privilège que moi j'ai ce soir de diriger l'adoration, d'adorer l'éternel et de nous conduire au pied de la croix de l'éternel pour dire « Seigneur, il n'y a point de Dieu que toi. Il n'y a point de Dieu que toi. Tu es précieux, tu es au-dessus des cieux, tu es le Dieu d'éternité en éternité. » Bien-aimé, c'est un privilège. Je disais, je ne me sens pas très bien, mais j'ai le privilège de lever la voix pour adorer mon papa. Il y en a qui ne se portent pas bien et qui ont été emportés, qui ne se portaient pas bien et qui se portaient même bien, mais qui sont partis. Il y en a qui se portaient bien le jour de leur mort. Je sais de quoi je parle. Qui se portaient bien et qui étaient en train de dire, je m'en vais chez moi à la maison. Et puis la mort est venue les enlever. Bien-aimé, moi, je suis là. Je suis vivante, je peux lever la voix. Je dois adorer mon papa. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Bien aimé, c'est que le Seigneur me met à cœur à l'instant. Quel que soit le problème d'argent que tu as, ça ne doit pas t'empêcher d'adorer ton papa. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'argent, ce n'est pas parce que tu as besoin d'argent à l'instant pas parce que tu as besoin d'or. Ce n'est pas parce que tu as besoin du matériel que tu dois arrêter d'adorer ton papa. Ce n'est pas parce que tu as un besoin matériel que tu dois arrêter d'adorer ton papa. Au contraire, tu dois continuer de l'adorer. Parce qu'il est plus précieux que l'argent. Il est plus précieux que l'or. L'or et l'argent lui appartiennent. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Je parle à quelqu'un sur cette plateforme ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir qui se décourage parce que tu attends quelque chose de l'éternel. Tu attends du matériel. Tu attends un bien matériel. Et tu es en train de te décourager. Et tu t'étais découragé. Et tu n'avais plus le courage d'adorer l'éternel. Dieu dit, ce n'est pas à cause de l'argent que tu l'adorais. Tu l'adorais parce qu'il était Dieu. Tu l'adorais parce qu'il mérite l'adoration. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or, Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Bien-aimé, dis Hosanna, dis osana au plus haut des cieux. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Dis Hosanna à l'éternel Hosanna, Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Ne te lasse pas d'adorer ton papa Ne te lasse pas d'adorer Dieu Parce que tu as un problème de santé Ou que tu as un problème d'argent À tout instant, quand tu ouvres les yeux le matin Dis Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut Des cieux Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux. Ô oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Alléluia. bien aimés j'aimerais rapidement partager avec vous euh, un passage dans le livre de Luc. Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Luc chapitre, chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Alléluia. Luc 5.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 Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Alléluia, bien aimé, c'est le passage que j'ai eu à cœur de partager avec vous. La parole de Dieu dit, la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole. Et Jésus a vu deux bacs. À partir de ces bacs, il a décidé d'entrer dans une de ces bacs pour enseigner. Bien aimé, je suis touché par ce passage parce que la parole de Dieu dit, il y a une foule, les gens viennent entendre la parole de Dieu, ils voient deux bacs et ils décident de monter dans une des bacs. Il est monté dans la bac de Simon. Bien aimé, il a fait un choix. Il a décidé d'enseigner la parole à travers la bague de Simon. Bien-aimé, Jésus veut monter également dans ta bague et faire de ta vie un témoignage. À partir de ce témoignage, à partir de toi, des personnes vont entendre, vont connaître notre Dieu. Des personnes vont connaître la parole de Dieu parce que ton témoignage doit leur parler. Il monte dans ta bague aujourd'hui, il veut monter dans ta vie, monter dans ta bague et à partir de ta bague, il va enseigner. À partir de ta bague, il va enseigner à la foule qui le presse. Alléluia. L'éternel veut monter dans ta bac à toi. Il monte dans une bac et c'est ta bac qu'il choisit. Dis Seigneur, viens dans ma bac et que mon témoignage soit grand, que ma vie parle de toi, que ma vie soit un témoignage à ta gloire, que ma vie soit un témoignage, qu'à partir de ma vie, tu enseignes à ceux qui te cherchent. Alléluia. Enseigne à ceux qui te cherchent à partir de ma vie. Alléluia. Et il a dit à Simon, éloigne-toi un peu de terre, bien-aimé. Lorsque Jésus entre dans ta vie, lorsqu'il rentre dans ta bague, lorsqu'il veut enseigner à partir de ta bague, il dit, éloigne-toi un peu de terre. Détache-toi des choses matérielles. Va en eau profonde. Pour qu'il utilise ta vie pour témoigner, pour parler de lui. Que ta vie parle. Alléluia, merci Cathy. Que ma vie soit une fleur, que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Bien-aimé, laisse le Seigneur monter dans ta bague. Éloigne-toi de terre, détache-toi des choses matérielles, détache-toi de ce qui t'empêche de l'adorer. Que ta vie soit un témoignage, que à partir de ta vie, les gens autour de toi, le monde autour de toi soient enseignés, connaissent notre Seigneur à partir de ta vie. La parole de Dieu dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il enseigne, il enseigne, et à un moment donné, il te dit, avance en pleine eau, parce que c'est le moment pour toi de pêcher, c'est le moment pour toi d'avoir une pêche miraculeuse bien aimée. C'est le moment pour toi. Et écoutez ce que Pierre euh, Simon lui dit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ah, J'ai toujours été touché par cette par, par cette parole. On a travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Nous avons travaillé. On n'a pas pris quoi que ce soit. On était ensemble. On était en groupe. On était, on était une foule. Mais sur ta parole, moi, je jeterai le filet. Bien aimé. Tu une décision personnelle à prendre. Il y a des combats qu'on mène de façon individuelle. Il y a des victoires qu'on a de façon individuelle. Il y a des victoires auxquelles on accède de façon individuelle. Il y a ce qu'on fait en groupe. Il y a ce qu'on fait en groupe. On adore en groupe. On, on, on, on prie en groupe. On prend des décisions en groupe. Mais toi, bien aimé, l'Éternel utilise ta vie pour que ta vie rende témoignage de lui il est arrivé le moment où toi-même tu dois prendre une décision personnelle d'obéir à ton Dieu. On a fait des choses ensemble. On a fait des choses ensemble. Mais sur la base de la parole de Dieu, jette ton filet, toi, jette ton filet. Jette ton filet, bien-aimé, le temps est venu pour toi d'adorer l'Éternel en esprit et en vérité. C'est vrai, nous nous retrouvons tous les soirs. Mais toi, jette ton filet aussi, bien-aimé. Jette ton filet. L'affaire, elle devient individuelle. L'affaire, elle devient personnelle le moment pour le Seigneur de faire le miracle dans ta vie là. le moment où l'Éternel veut faire un miracle dans ta vie et dit Simon dit, je jeterai mon filet sur la base de ta parole on a fait beaucoup de choses ensemble on prie ensemble, bien aimé, on se parle on fait des choses ensemble mais bien aimé, toi de façon individuelle prends la décision comme Simon a fait, de jeter son filet de ne pas regarder pour tous les autres là, mais toi même en, en relation avec ton papa tu as quelque chose de spécial. Jette ton filet. Toi aussi, agis. Agis maintenant. Le moment est venu pour toi d'agir. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que ton Dieu et toi, vous allez vous dire. Mais écoute sa parole. Et c'est le moment pour toi de jeter ton filet. Et c'est là que le miracle va s'accomplir dans ta vie. Le miracle va s'accomplir au point où tu vas appeler d'autres personnes qui n'avaient pas encore reçu leur témoignage, qui n'avaient pas encore vécu, on va dire quoi, à partir de qui Dieu n'avait pas encore travaillé. Et ta vie va leur permettre aussi de pouvoir récolter, de pouvoir avoir du fruit. Parce que toi aussi, ta barque commence à être remplie. Tu vas bénéficier du miracle de l'éternel, un miracle au-dessus de ton entendement, un miracle au-dessus de ta petite prière. Tu vas être étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie parce que tu auras pris une décision personnelle. Parce que tu auras pris cette décision personnelle. Et la parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois je verrai ta gloire je verrai ta gloire dans ma vie dis à l'éternel ce soir Seigneur mon Dieu tu m'as dit que si je crois je verrai ta gloire Seigneur mon Dieu ta gloire va se manifester dans ma vie parce que je vais croire et parce que je vais agir oui tu m'as dit que si je crois je verrai ta gloire je verrai ta gloire, se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Le Seigneur a commencé à se manifester dans la vie des adoratrices et des adorateurs. Bien-aimés, ouvre les yeux et rends témoignage de la gloire de Dieu. Rendre témoignage, les gens commencent à parler. Telle personne dit, ma situation a changé. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai vu le message d'Emma qui dit, l'éternel vient de changer ma fonction. Je suis affecté à yam Elle ne nous a pas encore dit la fonction à laquelle elle, elle monte. Mais nous croyons que Dieu vient de faire quelque chose de spécial dans ta vie. Nous avons Corinne qui n'arrête pas de témoigner depuis quelques jours. Et plusieurs autres personnes bien aimées. Le Seigneur a commencé, c'est la saison des témoignages. Je crois que je l'ai dit la dernière fois, mais je le répète parce que je crois. Mais le moment est venu pour toi aussi de prendre une décision personnelle, de faire quelque chose, d'obéir à la parole de Dieu. Hier, le Seigneur nous a enseigné par Catherine. Mais quelques jours avant, le Seigneur continue de nous dire toujours la même chose. Continuons d'adorer notre Dieu. Lorsqu'on t'appelle pour adorer Dieu, bien aimé, n'hésite pas. Il aime qu'on l'adore Il se manifeste dans l'adoration. Il se manifeste dans l'adoration. Ce que notre cœur doit vouloir, c'est de l'adorer. C'est de l'adorer de l'adorer, parce qu'il va se manifester. Et le temps des témoignages est arrivé. La saison des témoignages est arrivée, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dit, c'est ma saison. Toi aussi, c'est ta saison. Toi aussi, c'est ta saison. Mais n'arrête pas d'adorer ton Dieu. Bien-aimé, souvent, c'est quand le moment est proche, là, que beaucoup de doutes commencent à se créer, beaucoup de circonstances bizarres arrivent. Ah, me voici en train de continuer à adorer l'Éternel, parce que je crois que même si mon mari est parti, Dieu reste sur son trône et je vais continuer d'adorer mon Dieu si c'était fait pour que je sois découragé ils ont menti parce que moi je vais adorer mon Dieu Alléluia je crois que le moment est venu pour moi d'adorer le Seigneur encore plus fort bien aimé je veux exprimer mon désir celui de t'adorer Yahweh je veux t'exprimer mon désir celui de t'adorer, Yahweh. Il y en a peut-être qui ont dit, oulala, celle-là là, n'a pas dit qu'elle adore Dieu. Hein? Voilà, son mari est mort. On va voir si elle va continuer d'adorer Dieu, si elle va continuer à croire en son Dieu. Je crois, j'adore mon Dieu. Je crois en mon Dieu. Je crois qu'il est l'éternel rocher. Je crois qu'il est le lion de la tribu de Judas. Je crois qu'il est mon papa. Je crois que le sang de Jésus a coulé pour moi. Je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il est sur le trône. Je crois qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Je crois qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Je crois qu'il est le Dieu des miracles. Je crois qu'il est mon papa. Je crois que je continue d'être sa chouchou. Je crois que quelles que soient les circonstances, il est mon Dieu. Et je vais continuer de l'adorer. Parce que je crois qu'il a un plan parfait pour moi. Et je crois que rien ne l'empêche d'être Dieu. Et je crois que ce n'est pas ce que nous traversons qui dit qui décide s'il est Dieu ou pas. Il est Dieu tout simplement. Et je crois qu'il n'est pas en train de quémander la Seigneurie. Il n'est pas en train de quémander une position. Il n'est pas en train de nous dire, pardon, est-ce que je peux être Dieu Est-ce qu'il y a une élection Est-ce que vous pouvez voter pour moi, que pour que je sois Dieu Il est Dieu. Je crois qu'il est Dieu. Je crois que même si j'ai perdu mon époux, Dieu continue d'être Dieu. Je crois que même si je ne me porte pas bien physiquement, il continue d'être Dieu. Je crois que même si j'ai besoin d'argent comme beaucoup de personnes, il est Dieu et je crois que l'or et l'argent lui appartiennent je crois qu'il est Dieu et je vais continuer de l'adorer Alléluia je veux t'exprimer Jésus mon désir celui de t'adorer Jésus je veux t'exprimer mon désir celui de t'adorer Yahweh oh Seigneur je crois que je n'étais pas en train de t'adorer parce que j'avais un mari. Je n'étais pas en train de t'adorer parce que j'avais de l'argent. Je n'étais pas en train de t'adorer pour, pour telle ou telle raison. Je veux t'adorer simplement parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon papa et parce que je t'aime. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'élever, Yahweh. Bien aimé, quelle que soit ta situation, continue d'adorer Dieu et dis-lui je t'aime papa. Je veux t'exprimer, Yahweh Mon désir Celui de t'adorer, Yahweh Je veux t'exprimer, Papa Mon désir Celui de t'élever, Yahweh Je veux t'exprimer Mon désir Celui de t'adorer, Papa car ah, tu es comme un étendard, tu es, tu es mon bouclier, tu es, tu es mon papa, oh, tu es, tu es mon rocher, oh, tu es, oh, tu es l'éternel Dieu, tu es, le lion de Judas, oh, tu es. L'éternel des armées, tu es. Tu es le Dieu qui bénit, tu es. Tu es mon papa, oh, tu es. Oh, Alléluia. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, Yahweh. Oui. Je veux t'exprimer ce soir, mon désir. Celui de te lever, Yahweh oui. Je veux t'exprimer, Papa Mon désir Celui de te lever, Yahweh oui. Oh, je veux t'exprimer ce soir Mon désir Celui de t'adorer toujours Car tu es Tu es mon rocher, oh, tu es tu es mon étendard, oh, tu es Tu es mon papa, oh, tu es Tu es l'éternel Dieu, tu es Tu es mon Yahya, oh, tu es Tu es mon papa, oh, tu es Oh Seigneur Tu es mon créateur, tu es Tu es mon rédempteur, tu es tu es l'éternel Dieu, tu es... Tu es mon Yahya, oh, tu es... Tu es mon papa, oh, tu es... Merci Seigneur, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous ne t'adorons pas parce que nous t'avons demandé de l'argent, nous t'avons demandé quelques billets de banque, et puis on n'a pas encore eu, donc on n'a plus envie de t'adorer. Nous t'avons demandé, non, non, non Seigneur, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous t'adorons parce que tu es l'unique nous t'adorons parce que tu es le véritable oh Seigneur tu es l'éternel Dieu tu es celui qui n'a pas de comparable tu es notre papa tu es celui-là qui a fait venir Jésus qui a coulé son sang, qui a donné sa vie pour nous Alléluia tu es celui-là qui a permis que son fils unique prenne ma place sur la croix Alléluia tu es le Dieu d'éternité en éternité tu es le rocher des âges Alléluia tu es mon papa. Tu es celui qui m'a aimé le premier. Tu es celui qui a, qui, a, qui a fait un plan, un plan glorieux pour ma vie. Et je crois que je suis en train, en train d'entrer dans ma destinée. Tu es celui-là, oh, qui a pour moi une destinée glorieuse. Alléluia. Tu es celui-là qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai un témoignage. Et c'est celui-là qui va me donner un témoignage encore plus grand, quelles que soient les circonstances. Tu es mon Yahya. Tu es mon Rédempteur. Oh, tu es l'éternel Dieu, tu es le rocher des âges, tu es le Dieu d'éternité en éternité, tu es mon papa tu es celui que je dis dans ma langue tu es Bali, Alléluia tu es Gakribali, tu es celui-là qui a dominé la mort, Alléluia tu es celui que personne personne ne peut égaler, Alléluia tes bontés ô éternel ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, quand j'ouvre les yeux chaque matin, tes bontés sont pour moi. Tes bontés sont mon partage. Tes bontés Ô oh, éternel, ne sont pas épuisés. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, tes bontés qui se renouvellent chaque matin sont mon partage. Seigneur, mon Dieu, chaque matin, quand tu manifestes ta bonté, c'est pour moi. Je saisis tes bontés. Seigneur, je possède tes bontés, parce que c'est pour moi qu'elles se renouvellent. Tes bontés ô éternel ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur alertées. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Seigneur, même quand j'étais dans le deuil, tes bontés se renouvelaient pour moi chaque matin. Tes compassions étaient pour moi chaque matin. Tes bontés étaient mon partage chaque matin. Tes bontés, oh mon papa, ne sont pas. Épuisées, tes compassions, oh Jésus, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles sont pour chaque personne qui est sur cette plateforme. Elles sont pour chacun de tes enfants connectés. Elles sont pour chacun de tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui va se connecter après. Tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est notre partage. Oh Seigneur, c'est la grâce que tu nous fais. Lorsque nous ouvrons les yeux, Seigneur, chaque matin, lorsque nous nous réveillons chaque matin, tes bontés sont pour nous. Tes bontés se renouvellent. Tes bontés sont pour nous, oh yaya. Tes bontés sont pour nous, Papa éternel. Tes bontés, ô éternel, ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Notre confiance est en toi, Seigneur mon Dieu. Tes bontés ne périssent point. Tes bontés se renouvelle pour nous chaque matin. Oh Seigneur, pour chacun de nous, tu as quelque chose de spécifique chaque matin. Il y a déjà le souffle de vie. Mais au-delà du souffle de vie, Seigneur, tu ajoutes des choses. Chacun bénéficie de tes bontés chaque matin. Même Seigneur, quelquefois, quand nous ne faisons pas attention, quand nous ne regardons pas suffisamment pour voir quelles sont tes bontés, tes bontés sont présentes pour nous. Elles se renouvellent chaque matin. Elles ne s'épuisent jamais. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Merci Seigneur. Toi qui nous pardonnes tous nos manquements, Toi qui nous aimes par-dessus tout. Oh Seigneur mon Dieu, toi qui nous bénis au-delà de notre entendement. Seigneur, nous savons que tes bontés sont pour nous. Merci éternel mon Dieu. Merci oh Yahweh, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Nous voulons continuer de te célébrer. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, tu es l'étoile brillante du matin. Tu es Elohim. Tu es Elishama. Oh éternel mon Dieu, comment ne pas te contempler. Comment ne pas t'adorer Nous te donnons nos vies, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Nous te donnons nos âmes. Nous te confions nos vies au Père. Et nous avons confiance en toi. Parce que nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. Et nous savons que toi, éternel, tu n'échoues jamais. Tu es le Dieu qui nous amène de victoire en victoire, dans notre destinée. Merci, éternel, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, éternel. Orikabashikibakanta. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom du Dieu d'Israël. Béni soit le nom du Dieu de David. Béni soit le nom du Dieu d'Abraham. Béni soit le nom du Dieu de Josué. Alléluia. Le Dieu de Sarah. Seigneur mon Dieu, tu te manifestes pour nous chaque matin. Tes bontés ne sont point épuisées. Alléluia. Oh Seigneur, je vais terminer ce soir. Oh, sur cette plateforme, en te disant que ma vie t'appartient. En te disant que nos vies t'appartiennent, Seigneur. Ma vie à Dieu Moi j'ai donné ma vie à Dieu Ma vie à Yahweh Moi j'ai donné ma vie à Yahweh Ma vie à Christ Moi j'ai donné ma vie à Christ Parce que j'ai donné ma vie à Christ Il prend bien soin de moi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 Ma vie a gris. Bien-aimé, que cela soit ton témoignage. Que cela soit ton partage. Il ne te laissera jamais tomber. Ses bontés se renouvellent chaque matin pour toi. Ses bontés sont pour toi. Possède-les. Au nom de Jésus. Gloire à l'éternel. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé à ta compagnie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui mets dans nos bouches les paroles et les cantiques pour t'adorer. Que ton nom soit élevé. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, que nos vies soient des témoignages, que nos vies soient des parfums pour toi, Seigneur, que nos vies soient des fleurs pour toi, Seigneur. Au oh, nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, Amen et Amen.